Il y a quelqu'un qui fait un truc whisky aux pattes. Ouais mais il a pas activé son micro le petit. Bah il avait des problèmes avec son micro tout à l'heure. Il y a mon perso qui parle de la Bon Visiblement il s'est pas intéressé par moi. Visiblement les miens ils, ils t'aiment plus que toi hein. T'as mis quoi dans tes picoudes euh, Hunter Parce que chaque fois que, que je me fais piquer le, le gars il fait. Ah je me sens revivre En mode il euh, y a de la drogue dans le machin. Hein. Parce que c'est moi qui te soigne. Hein. Ah non c'est toi avec tes picous. Oui c'est moi. C'est tu... toi qui mets des trucs panels dans les picous. C'est ça. Ah bah bravo Ce que je veux dire c'est pas tous les jours que tu vois un gars se trimballer avec une cote de maille et une casquette. Un SNA, mais ramassé une arme et en fait j'ai vendu mon arme de classe en gardant, et euh, j'ai rempli l'arme. Euh, l'arme de <rire> <rire> Je connais ça, que dalle. Bon il nous fait dans le feutré mais euh, bon le euh, score il est devant hein. <rire> Tu me il me devrais aller aider Hunter, il est... Euh, non, je... suis il à 50% de la chemin. T'inquiète, il a, a régen. T'en pique un peu, Hunter. T'en pas dit qu'ils sont seuls. <rire> J'étais en train de me dire, merde il est tombé à terre, je peux récupérer l'XP, maintenant il est pas mort. Oula, Scrake et pas en en haut. Ouh, Scrake 2 pas en en haut Je suis, suis ma ligne, et je à de dessus. Descends presque l'équipement. Bon on en a un qui est mort de rien c'est déjà pas mal Le pudding tapioca de tatami Putain le gars que j'ai il est bien haut Bien bien haut Ah je me suis fait sirène Ça devrait te donner de la marge En même temps aussi il a des il y Y'a que moi qui ne sais pas faire les picouzes Ah je confirme en tout il, il a fumé la moquette mais un truc de fou quoi il sait même pas parler français quoi, en mode euh, en mode euh, j'ai eu un coup de trop mais euh, mais euh, le, le coup score. de trop c'est la bouteille la de trop au final, Ouais non, euh, en anglais il parle quand même mieux mais il parle euh, noblement. Oui bah là il parle noblement, c'est juste que là il a pris une bouteille de trop, c'est tout. Bon j'ai rien, j'ai un pêche en gros. alors j'ai c'est nous. Bah nous on a un franchement d'un Une deuxième essai les trois mois. Ouais, tu le non Oui, mais c'est, je suis pas fait pour. Moi. Deux flèches bleues en bas, un qui monte en haut, dans les deux qui montent en haut. Il euh, y a en un, un strike les... qui arrive fond. derrière toi. Ah, c'est bien, ils se sont plantés ouais, les flèches bleues. Ouais. L'idée c'est de pas de déclencher c'est genre. Ouais mais lui il est... lui il rage déjà lui. Je me serais passé, je me serais passé de ça en fait. On va une sirène derrière. Ouh chance. You People disgust me. You want guns? Voilà, parce que honnêtement là hein, va marché sur ces grenades, là c'est un gros taré il y aurait une funny flyer il se serait buté tout seul hein. ah de l'air de l'air bleu <t 'en> Putain vous nez c'est tout seul dans maison, t es, t es tôt, quoi, la maison, t'es sympa ça Parqué sur la cover Il y a, Il y a un peu. Un peu plus de tête le monsieur Il a mis sa tête à la maison Euh, madame elle est en train de me prendre pour un non, gros débit. Ah ouais. euh, J'ai pas de prendre vie pour lui. <rire> j'suis en train que c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, Il a réussi à me lutter je sais pas comment, il m'a pas touché le temps Moi, Je passais de 30 HP à 0. 1. Par contre, ils, ils ont augmenté la taille du euh, de réserve du AA. Là je peux monter jusqu'à 205 et je vais tout de saloperie dans le dos. Quel de près, je peux, je vais pas bien s'en s'y passer. Là je encore avoir l'optique. Non mais elle a décidé de me prendre pour un gros con la fille. T'es mort, ne gagne pas d'argent. Essayez de moins mourir. Nan je me sens seul C'est pour je ça que je dit de pas rester dans le coin tu sais vas te faire coincer Je sais pas pourquoi j'ai plus euh, j'ai plus de balles parce que là j'ai un chargeur de AA ah, ah, 30, 30, 30, 30 20 Mais je pense qu'il a, qu a gardé mes bonus de la classe précédente hein, sur l'équipe side Bah le petit bug qui dit que finalement euh, tu fais un plus 50% sur la taille de ton chargeur et euh, sur euh, le nombre de munitions que tu prends trimballes, ça va mmh, C'est appréciable Ah, discret, ça va être ok Ah, mort Oups Il y a un flèche pendant moi J'ai pas envie de mourir J'ai pas envie de mourir J'ai pas envie de mourir Va dehors je veux pas. Va dehors je veux pas. Va dehors Ah D'accord Je veux pas Vu que nous avons besoin de tuer et que c'est le boss, ça serait sympa de me donner un peu d'argent et merci Euh, c'est moi, il est dans le sous-sol crois j'ai l'impression qu'il fait le tour hein. Il est monté Il descend, il est descendu Je vois plus où il est Même perdu Allez, tire sur Allez, tire sur la base, il tire sur l'arbre Nope. Allez, on ben, euh, ouais, ben. Ouh En plus ça c'est abusé quoi <rire> Ah tu te l'es mis bien, en pleine poire là la euh, roquette C'est abusé quoi 5 <rire> roquettes dans ton, dans ton cul en mode... Euh... Moi ouais, je te saute dessus, je lance des roquettes et je te Et bah voilà, je t'ai vengé. Ouais. Bah écoute... Euh... Oui mais il m'a chargé et, et, et, et après il a lancé tous ses roquettes sur moi, je suis mort en one shot. Ouais <rire> <mal. rire> là j'ai convenu que t'es mort en one shot.